Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 213 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui au centre de Dalmatien à la rescousse sur PlayStation. Euh, donc on continue notre, euh, notre saga PlayStation euh, avec ce petit jeu qui m'a semblé fort sympathique, on m'en a parlé... Euh et je me suis dit, bon, on va, on va faire un petit test dessus. Euh, et puis on, on va voir ce que ça donne. Donc on a vu que c'était Crystal Dynamics, qu re, que je vois souvent en ce moment sur les jeux PlayStation, Crystal Dynamics. Et euh, Eidos Interactive. Pour conclure, alors euh, on va atterrir au menu, il me semble peut-être. On est parti sur ce jeu. Ah bah non, encore, encore un petit machin. C'est quoi ça déjà C'est C'est Disney Interactive. Puis aussi on voit beaucoup sur les jeux Playstation euh, comme Aladdin hein, Aladdin la revanche d'Azira, on avait Disney aussi Et euh, on le retrouve assez euh, souvent Pour l'instant euh, peut-être que c'est moi qui euh, qui tombe dessus euh, Je sais pas Donc on reste en français, on va euh, voilà, jouer en français Pas en anglais, ni en allemand L'allemand je comprends pas trop hein. euh, <rire> Chargement en cours là Ouh on a vu des belles bandes noires Alors de d'Albaciens à la rescousse Appuyez sur la touche Start oui, bah la touche, euh, ouais, bah oui, Start, elle s'appelait Start sur, la, sur, la... sur les manettes PS1. Alors, euh, je joue avec mon clavier, hein, donc euh, évidemment je suis sur émulateur. Euh, j'aurais pu avoir un boîtier d'acquisition pour la PlayStation 1, enfin pour les écrans et jouer à la PlayStation 1, mais euh, mais c'est des frais, des frais que j'aurais encore à faire. Et euh, oh j'en ai déjà bien assez avec, euh, avec le logiciel que j'ai acheté pour filmer. Et, euh, et les différentes choses que je paye à côté. Alors, donc là, bah, il, parle, il, parle, il parle, il parle un petit peu. Tiens, je vais peut-être laisser un, Mais un domino, peu. Tu crois que maman sera d'accord Oui, pas de soucis. Papa et maman vont bientôt revenir de leur balade. Qu'est-ce qui peut nous retenir Hé, hey, Domino, qu'est-ce que c'est Oh, c'est une de ces saletés de robots-jouets que Cruella d'Enfer fabrique. Plus personne ne veut de ces trucs dégoûtants. Je suis ruinée, totalement ruinée. Mes jouets, mes splendides, mes fabuleux joujoux se vendent moins bien que des choux de Bruxelles. Ne vous inquiétez pas, Madame d'Enfer. Je suis sûr que cette nouveauté sera un grand succès. Bien sûr que non, idiot. Tu ne vois rien. Tous les morveux gâtés d'Angleterre doivent dépenser leur argent de poche pour autre chose. Il faut mettre fin à cette compétition. Oui, il n'y a rien d'autre à faire. Professeur Big Bang, arrêtez votre ripatouillage électronique et décrochez ce téléphone oh Oui, cruelle arme à douce. Big Bang, mon cher larbin scientifique, lancez le plan B. Salut tout le monde On est revenu. Maman Papa Mais où sont-ils passés Oh, regarde, Pinceau Voilà Prunelle et Domino Eux, au moins, ils sont ici Écoute, ils sont en train d'en parler à la télé Et dans toute l'Angleterre, nos amis à quatre pattes disparaissent sans laisser de traces. Scotland Yard est chargé de l'enquête et... Je n'arrive pas à y croire Nos petits choux ont disparu C'est cette affreuse cruelle d'enfer qui recommence à faire des siennes J'en étais sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Pinceau Je vais te dire ce qu'on va faire. Nous allons dans la fabrique de jouets de cette affreuse bonne femme, nous récupérons les petits et nous les sortons de ses griffes une fois pour toutes. Tu as raison, Pinceau. Oh, je serais capable de la mordre. Très bien. Prunelle et Domino, vous restez ici. Prenez soin de nos humains pendant notre absence. Et ne vous inquiétez pas. Nous reviendrons avec tous vos frères et sœurs dès que possible. Au revoir, mes chéris. Et soyez sage Bon, tu veux rester ici bien sagement Ou tu préfères essayer de sauver notre famille Tu lis dans mes pensées, serait. On y va On est parti, pendant ce chargement On va euh, donc aller sauver euh, Donc tous nos petits, nos petits amis Les chiens, donc les niveaux pour l'ascension bloqués disponibles. donc on va prendre Le premier, on n'a pas le choix Regents Park, à chargement en cours Regents re Regents Regents Peut-être Je sais pas C'est possible C'est des lieux anglais Bonjour, Alors, Coco moi. le, Coco le le, le co -co -rico. Là, <rire> Un, un des perroquet des ou un truc d'amager de, magie je de toutes les couleurs je crois sont Ouais, le ouais il ça à l'autre, un perroquet Oui, cruelle à A envoyer une armée de robots au chouette Pour capturer tous les petits chiens d'Angleterre Mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle va faire avec eux les robots enferment les chiens dans des caisses comme celle-ci et puis ils les amènent dans la fabrique de jouets de Cruella aux alentours de Londres. Est-ce qu'on peut les arrêter Bien sûr Si tu ne fais pas attention, ces jouets sont dangereux, mais ils sont de très mauvaise qualité. En aboyant bien fort juste à côté d'eux, tu détruiras leur circuit électronique. Et mes frères et sœurs enfermés dans les caisses Essaye de renverser les caisses Tu devrais pouvoir les casser pour libérer les petits prisonniers. Merci, ventre à terre et à bientôt. Allez, on est libéré, On va pouvoir prendre en main les contrôles du jeu. Hop, en aboiement, la roulade. On a quelques petits, euh, petits trucs sympas. Alors tiens, on va aboyer. Ce qui nous a dit qu'en fait, pour détruire nos ennemis, il fallait aboyer dessus. Bon, chose totalement logique. hein. Quand vous aboyez sur quelque chose, il va. Euh, voilà. Bonjour Je m'appelle Babette. Je suis l'écureuil le plus rapide du parc. Content de te rencontrer, Babette. Il y a un tas de trucs à faire par ici Mais, mais, mais, attention aux méchant robot jouet. Si tu as une question, n'hésite pas à venir me voir et je te raconterai tout ce que je sais Au revoir Elle a une petite voix sympa Bon, enfin bref, euh... Je viens de passer pour un débit, je sais, c'est pas grave J'avais eu un peu de me moquer d'elle Alors, hum, étrange tranche aux jambes, hmm, de porc Allez, récupérons-toi hum, hum, hum, hum. Moi, je crois bien que j'avais toute mon énergie et que ça n'a servi à rien. Tiens, un singe, qui joue des cymbales. Euh, voilà, il a disparu. C'est beau. Ah, il a laissé des os derrière lui. Hop, Ah oh, ouais, une petite pièce avec une image de chien. J'imagine qu'il y a un chien dedans. Oh, merci de m'avoir sauvé. Hum, mmh. oh ben de rien du tout. Bon. Euh, J'en ai marre de me moquer des gens. Bon. On wow, va essayer de continuer notre euh, fin d'aventure. Oh tiens, guêpe, Ah bah tiens, il y a notre ami l'écureuil, mmh, Coucou Hé hey. Non mais écoute-moi ces abeilles là-haut. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Jasper. Jasper de cru, hein Mais si ça t'arrive, attire-le sous mon arbre. Je parie qu'on pourra aller jouer un beau bon tour. <rire> Allez, salut oui, alors, on n'a pas croisé encore Jasper. je ne sais pas qui c'est euh, ça doit être un humain Puisque euh, Puisque il a un nom Ah, je me fais courir Je me fais courir Ça veut rien dire du tout, je me fais courser plutôt. Je me fais courser par une voiture de merde euh, qui s'est barrée. Euh, on, alors, pour l'instant Notre principale préoccupation est de récupérer Les os, ah, une voiture Ah, elle m'a fait mal Alors, on voit, donc, ma patte signifie ma vie donc pour l'instant, au maximum, je dois avoir quatre, euh, quatre petites barres de vie puisque j'ai quatre euh, symboles, quatre zones bien définies sur ma patte. Euh, hop, j'ai 20 petits os. Mm -hmm. Il y a quelque chose là-bas, attention, une côte de porc. Mm. Voilà, ah bah voilà, j'ai regagné ma, ma petite patte de vie, au moins ça là elle aura servi à quelque chose. Ah, j'ai vu, une boîte, une boîte, une boîte, avec un chien-chien dedans, je suis sûr. d'accord, c'est par là, <rire> oui. ah oui, c'est par là bon. Ah oui, évidemment, vous l'aviez pas tous deviné depuis le début que c'était par là Il aurait pu me dire merci quand même hein, Parce que bon, euh, j'ai quand même libéré euh. Voilà, après ah, Voilà, alors, euh, je ne sais pas où aller euh, Là, non, j'en viens hein, en fait Ah tiens, je peux lui parler Encore une question, je t'écoute. Il y a beaucoup de choses qui traînent par terre, des eaux, de la nourriture, Dois-je les ramasser Absolument. Il y a une centaine d'os à chaque niveau. Si tu les ramasses tous, tu découvriras un endroit secret. Et la nourriture te permettra de reprendre des forces si tu es blessé par les robots jouets de Cruella. De temps en temps, tu peux récupérer un objet qui apparaîtra sur ton écran. À chaque niveau du jeu, ils te serviront à résoudre les énigmes. Autre chose les jouets de Cruella sont faciles à détruire, mais tu devras t'y prendre autrement avec ses valets, Horace, Jasper et le Pelt. Génial Une dernière chose, je vais partir en reconnaissance, je risque de trouver des indications qui peuvent être utiles. Tu peux aussi m'appeler n'importe quand si tu veux faire une pause et sauvegarder ta partie. D'accord, alors à plus tard. Ah, c'est plutôt intrigant. Donc on sait que maintenant Jasper est un humain. Mais euh, nous sommes des chiens qui parlent. Bon. Bon, jusque-là, on pourrait se comprendre. C'est normal, on est dans les Saras-Dalbatiens. C'est l'univers Disney. Les chiens qui parlent. Les... Euh, les Comment ça s'appelle Les... Euh, les... Bras, pff, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Les mecs de la SPA. Les mecs qui veulent nous capturer. Les... ah Oui voilà, non, les... Euh, Jasper et machin. Les acolytes de Cruella qui veulent nous, nous pourchasser toute la journée ils ont que ça, à foutre de toute leur journée pour chasser les Damasiens pour euh, avoir leur peau et faire, euh, faire des jolies fourrures avec Alors encore un ami le chien, coucou le chien oh, J'ai pas envie de l'écouter pour une fois En plus ils disent rien d'intéressant à part dire <rire> C'est par là Oh bah tiens, un ennemi qui sert à rien Qui ne fait pas mal On se fait plouf plouf dans l'eau mais ça sert à rien, génial Qu'est-ce qu'on a ici Un pigeon une statue de pigeon, rien d'autre, rien d'intéressant, un décor inutile. Mais qui ajoute son rés... Ah Coucou le, le mec qui nous court après <rire> et qui veut nous, nous attraper. Euh, donc barrons nous comme je, je voulais. On va aller là où l'autre, notre famille l'écureuil euh, nous a dit d'aller, c'est-à-dire sous la ruche. Donc j'imagine qu'on va faire quelque chose avec la ruche. Ah bah c'est alors une animation avec la ruche D'accord Babette, et maintenant Donne-lui le tournis Attention, voilà un qui arrive Et voilà, je t'ai eu oh, Attention à son filet Je cherche, je cherche Waouh Waouh wow. Ça devrait marcher hey, C'est parfait, mon joli hé, hey, hey, hey. tu es bel et bien coincé. hé, hey, hey. et maintenant, je te tiens. Mmh. Oh oh J'espère que je ne suis pas allergique mmh. Aïe ah, Je crois que Jasper a à... compris. Pour cette fois. Vignette <rire> Ouais, c'est la classe. Allez, on est parti. On y va en mode euh, en mode euh, je fais des roulades et tout, je suis trop fort. Oh, oh un chien chien, ça c'est quoi C'est une vie ça ce truc Ah j'ai gagné une vie, il m'en reste 3, génial Encore encore euh, le triple et je, je combats les chats. Ah, j'ai euh, Les 9 vies d'un chat, ah, non c'était nul, bon, ok d'accord. Alors j'en profite pour nettoyer le terrain. Ah avec euh, les petits machins qui. Ah Putain, dos de merde. Voilà. Euh... Je... Euh, combat les mecs avec des cymbales, des singes avec des cymbales qui avancent. C'est le pays des jouets, hein. Ah C'est les jouets maléfiques qui sont censés répandre le mal et la terreur. Et oui, regardez comme il fait peur. Ah. Non, enfin moi j'ai pas peur, mais... <rire> Dans les touffes deux, mes conneries, tiens, dis donc. Allez. Oh, encore un ami est sauvé. Et notre perroquet, le joli perroquet à plein de couleurs. Ah, euh, tu vois, est es nul. T'es nul. Bon, toi, t'es pas beau. En plus, t'as une voix encore plus aiguë que, que l'écureuil. Ah, bah tiens, donc lui, il nous permet de sauvegarder, comme il nous a dit. Voilà, sauvegarde, ça... il n'a nous... rien à nous dire, c'est dommage. Voilà, partie sauvegardée vide. Ah, bah oui, bah, <rire> vaut mieux sauvegarder. J'ai terminé 1% du jeu, ce qui est plutôt pas mal. Encore 100 fois 100. Enfin, 99. Alors, oula, une course de petite voiture. Attention, on va essayer de les... Ah, forage de voiture de... Eh ben non, j'ai eu la première, mais la deuxième m'a fait mal. Bon, je l'ai eu quand même, mais elle m'a fait mal. Ah, je voulais récupérer les os. Hop. C'est pas tellement évident de récupérer ces, ces eaux, quand même. Là, on va vous passer à côté. C'est pas très... Il euh, pourrait faire, euh, faire une petite speedbox un peu plus grosse. Ou du moins, du moins, faire venir les objets quand on passe à côté. Parce que bon voilà, on en récupère tellement des autres que... Alors on va essayer de... Ah là c'était... J'ai laissé un os. C'est descendu direct, j'ai pas eu le temps de, de réagir. Et, euh, et j'aimerais bien récupérer l'os qui est a là-haut. Je veux l'os, comment veux-tu que je finisse ce jeu à la perfection si je peux pas remonter et refaire cette... Euh, bien cette descente de 3 mètres. Voilà, 102, qu'est-ce que c'est que ça Vignette D'accord, je viens d'être aspiré par un truc. Je la partie, lecture de la memory card. partie, sauvegarde, ah, oui, bah, je sauvegarde, on sait jamais, hein. Ah, j'ai fait 3%, <rire> j'ai fait 1 et là, d'un seul coup, 3, 9. ok, bon. J'ai mangé 2% alors que j'ai passé un quart d'heure à en faire 1. Le magasin de jouets. Voilà, donc on, on est passé dans une sorte de téléporteur. Et qu'est-ce qu'il nous veut, ce petit chat Il avait dit qu'on qu verrait les chats. Lui, il en a une des vies. C'est un Déjà livré bataille à cette mégère de Madame d'Enfer. Je vais avoir besoin de votre aide, monsieur Tips. A bientôt je me demande même si c'est pas euh, euh, Brigitte Le Cornier, un truc comme ça, non euh... Oh putain, quelle honte La honte, ça bat sur moi euh, Celle qui fait les voix de Sangoku, euh, qui fait les voix de, de gros mots dans... dans comment elle s'appelle dans, dans Martin Matin, euh, femme qui fait toutes les voix, la voix de Oui Oui Je me demande même si elle a pas fait la voix du chien parce que tellement que ça... Euh, souvenir, souvenir... Ah bah tiens, encore un chien libéré C'est par S'il me dit c'est par là... Ouais, non... Alors, <rire> qu'est-ce que c'est que ces eaux cachées On va pas faire de vieux eaux <rire> La petite blague petite blagounette, on va essayer de monter là-haut. La vue de la caméra est totalement horrible. Ah Ça ne monte pas Ah Pourquoi la vue, elle est comme ça Pourquoi c'est comme ça Non, mais non, il bah, y a rien d'autre à faire que de récupérer les eaux. Bon, ben, on va essayer de récupérer les os sur les côtés, là. C'est pas gagné. Allez. Non Il peut pas glisser droit. Non, non, il est obligé de glisser sur le côté. Un de contrôle. Avec avec l'ordi, alors. Ça doit être avec le, le PC. Euh, le clavier, ça doit pas être top. J'espère pouvoir récupérer euh, très rapidement euh, une manette que j'ai chez moi, euh, dans, dans ma maison, ou à ma maman. Euh... Parce que là je suis dans mon studio et donc il faut que je récupère ma manette parce que j'en ai une, mais, mais je peux pas y jouer parce que je l'ai pas euh, avec moi actuellement et je vais pas en acheter une alors que j'en ai déjà une et euh, je suis en train de répéter 30 fois la même chose et c'est assez saoulant pour vous, pour moi, pour tout le monde et même, euh, même, même pour, pour tout l'univers d'ailleurs je pense, on croise encore un chat, ouais, j'aime pas les dialogues comme ça au milieu, des, au milieu du jeu, on veut s'amuser s'en fout de l'histoire, on veut de l'action, on fonce, on teint, on dans la campagne Jusqu'à la maison d'enfer de Cruella Ah, oh, merci monsieur Tibbs Du coup, à force de parler, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit, mais c'est pas grave Parce que je pense que, même sans explication, on peut très bien y arriver Attention, on descend... Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse, je peux pas tout récupérer, c'est bon Ah non, j'en ai raté un Un, deux... Alors je sais pas si on peut remonter On va voir ça après, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça euh, tiens, un bonhomme là-bas. On va lui aboyer dessus. Ah Ah, c'est le nouveau jouet qu'on a vu dans la cinématique Le nouveau jouet qui est censé répandre la terreur dans les, Avec les petits-enfants et... et, et oui, tout. Ah, tout un tas de trucs. Donc, euh, je passe à travers les vitres, mais ça, c'est pas grave. J'essaie de récupérer l'os que j'ai pas eu. Voilà, celui-là aussi. Alors là, il y a il y a un chat. Ah bah tiens, dialogue ce canon bizarre De temps en temps, tu trouveras des jouets de ce genre. Et lance toi jusqu'à côté d'eux et appuie sur ton bouton de tir. Le reste devrait être évident. C'est pas dangereux Oh non, ce ne sont que des jouets. Les cibles devraient être clairement visibles. Détruis-les toutes et tu auras un bonus. Ah donc, ce truc qui ressemble à un poinçon, en fait, c'est un jouet. D'accord, donc il faut que je me mette à côté et que j'essaye de trouver la touche qui va me permettre de l'utiliser. Et voilà donc, euh, on doit euh, crever des bulles C'est super Alors on va essayer de crever des bulles Avec le euh, contrôle qui est totalement euh, trop bien fait Et on balance de l'eau dessus, hein, on est d'accord hein. On balance des gouttes d'eau sur des bulles Et on aura un niveau bonus euh... Bulle. Bulle. Ah mais c'est que c'est dur en plus C'est que c'est super dur Faut que j'en crève 10, 6, 7, 8 et voilà Ah non, même pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une caisse avec un chien qui est retenu avec un ballon. Euh, faut peut-être tirer dans le ballon. Ouais Vignette Qu'est-ce que c'est, vignette Je sais pas. Un super toutou. Maintenant Il est trop content. Alors, ils disparaissent très vite, quand même. Ces chiens. J'aimerais bien récupérer l'os, par contre. Oh, t'es sérieux. Bon, voilà, je suis remonté en haut, c'est beau. Sauf qu'il faut pas que je remonte là du tout. Il faut que je remonte. Alors... Ah là Non, toujours pas. Voilà. Ça va plus vite de monter par là que, que de prendre le trampoline, en fait, je suis con. <rire> voilà, on atterrit dans un, une nouvelle pièce. Ah, il y a un mec... Ah, qui me tire dessus. En forêt. Casse-toi. Casse-toi de pyromane psychopathe radioactif alors où sommes-nous Je peux qu'on pourrais continuer dans le couloir sombre. <coughs> couloir très sombre. Euh, mais je vais plutôt m'amuser ici. Alors là on a un trampoline encore. Hop Génial Dong don. Ah mais ça va pas assez haut C'est beau. J'aimerais bien y arriver plus haut. Là comme ça, nickel. Non Non, je suis retombé Qu'est-ce que j'ai fait une roulade quoi Qu'est-ce que je suis allé faire une roulade Je veux remonter, s'il vous plaît. Comment j'ai fait Je ne sais pas. Je suis arrivé à monter, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est pas possible. Ah. non. Oui. Est-ce qu'il faut sauter avant... avant sur le sur le trampoline pour avoir un peu plus d'élan Non. En plus, il faut sauter de billets. Comme ça. En plus, faut... Il faut tourner la caméra, sinon vous voyez plus rien du tout. Et vous devenez complètement taré. On Remarqué que la peinture sur les, sur les murs est trop trop bien faite. Bien joué Bien joué Merci beaucoup. Voilà. Ah On a un psychopathe pyromane qui nous tire encore dessus en forêt, il m'a touché en plus. Vas-tu crever voilà. Alors. en fait il s'enfuit quand on s'approche trop de lui. Donc du coup c'est plutôt pratique. Ça nous évite de prendre une fusée dans la tronche. Ah Et je viens de, de faire un, un petit aller-retour qui servait à rien Ouais, voilà, coucou le perroquet On a de contrôle, on sauvegarde au cas où, on sait jamais J'aperçois une vie en bas à droite là Qui me dit, hé hey, hé, je suis là Terminé 3% Ça n'a pas changé beaucoup hein. Le pourcentage est très très bien fait euh, Tu vas voir qu'à la fin du niveau j'aurais fait 15% du jeu On va essayer de sauter jusqu'à là-bas. Ah non, je peux pas. Alors, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans cette salle. Ah bah voilà, en plus j'arrive direct à sauter du premier coup. Je tourne la caméra. Sinon, c'est pas possible. Ah, il y a un petit bonhomme là-bas en bas. Je ne sais pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il y, peut qu y a un niveau, un truc accessible là-bas en bas, je ne sais pas. On va essayer de... Je sais pas, je me tâte à voir, sinon j'essaie directement de sauter là-bas Non, pas encore assez. Peut-être qu'il y a un, je sais pas, une technique pour, pour y arriver plus vite. Ah, mais non, j'arrive pas à remonter là-haut. Voilà. On va essayer de pas traîner non plus trois ans sur ça, voilà. L'ennemi, il est là. Hop. Ouh, il m'a laissé un nonos. Génial. Sauf qu'il y a absolument euh, rien du tout. Ah si, il y a encore un nanos là, un nanos là. Oui, les ennemis laissent toujours trois nanos. Toujours. Bon, je peux pas sauter euh, directement sur cette plateforme là-bas. Je... Non, il a rien à faire. Je ne... comprends Pas... Euh... Hop. Non. Hop. On va plutôt partir par ici. Et nous voici dans une nouvelle pièce. On est... Dehors, il me semble, il y a des étoiles. À moins que ce soit dedans, mais. J'en il Qui a une jolie, jolie peinture. Hop, hop. Il euh, n'y a pas eu de troisième os, bizarre, c'est bizarre. Oh, un lance-rocketman. Eh, hey, je vois, je le vois pas. <rire> ah, c'est plein de contrôle de caméra, ça, c'est horrible. Elle ne suit pas automatiquement, donc, euh, donc quand vous avez des vues euh, absolument. Horrible, et eh ben vous les gardez, à moins que, voilà, il faut faire manuellement, faut, faut modifier la caméra manuellement, sinon ça le fait pas. Euh, hop, euh, je parie que ça, ça va monter, non Non Mais dis ça va monter, ça va me faire une sorte de, de levier, mais non, même pas. Nous Coucou le chat. Tu... c'est un train pour de vrai C'est le modèle réduit d'un véritable train à vapeur, et tu peux l'utiliser pour aller où tu veux dans le magasin. C'est trop génial On est reparti. Euh... Ouais. Hop, on va sauter euh, ici. C'est bizarre, bizarre que ça ne nous saute pas direct. Ah oui, voilà. On saute sur la... sur la plateforme. Hop là. Alors... ou un train. Super On embarque pour le train. Hum, changer les feux, je peux passer le feu rouge. Voilà. Descendre du train. Ah bah ouais, super. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas du tout où je suis. Vignette. Génial, vignette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce euh, flipper Ah, bah oui, c'est un bon un flipper. Génial. Euh... Ouais. <rire> J'évite parce que ça devient. C'est un peu incontrôlable. Ah, bah tiens, elles clignotent maintenant elles sont allumées. Et les os au-dessus. Alors, on est à 4 sur 11. Je vais essayer de tous les allumer. En fait c'est totalement incontrôlable <rire> 5, 6, 5 En fait, euh, ouais, elle vous dirige direct Voilà, on va essayer de, hop ça les contrôler Une par une, hop Et la dernière, ici Ah, la porte qui s'ouvre Et il y a même un chien sauvé derrière C'est super Hop là, un chien sauvé, mmh, mmh, tu sauvé. Oh, Ils ont tous un peu le même blabla en fait Il y en a aucun qui vous aide voilà, on récupère les os. Ou pas. Je crois bien que même, je vais y passer 3 heures donc c'est pas la peine, on continue le train. Super. Chouchou. Ah c'est là où on était tout à l'heure Je vais descendre. Récupérer ma vie. Et.. Et il n'y a plus de train. Où est ce train le train s'est barré! Génial! C'est trop bien! Bon, et eh ben, et <rire> eh ben ça m'énerve. Bon, tout à l'heure il est resté, mais là il s'est barré. Donc hein. voilà, on va pas s'attarder plus sur cette vidéo. Euh, ce sera donc tout pour les 102 Dalmatiens à la rescousse sur PlayStation et on se retrouve très bientôt pour des jeux PlayStation.